Salut, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suis Anne de Plaisir Keto. Ici, on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je parle, je donne des idées, des astuces et je fais des expérimentations pour vivre en mode Keto. C'est tôt, sans se prendre la tête. Aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu de comment est-ce que mon mois de J.S. se passe ça fait un bon bout que je n'ai pas fait une vidéo où je fais le lecturing, <rire> où je parle, euh, où je fais des discours. Alors aujourd'hui, je vais juste faire une mise à jour sur l'alimentation, comment se passe mon mois de juillet, et vous donner des idées, de comment rester focus pendant l'été. Aujourd'hui, j'ai reçu un paquet de Natura Market. Natura Market, c'est là où je commande mon édulcorant, mon sucre préféré Keto. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Ils ne m'ont pas du tout sponsorisée, c'est juste que j'aime leurs produits. Ils vendent un petit peu de, de tout dépendamment du, de la diète que vous suivez. Donc moi là-bas j'ai acheter mon sucre préféré Zéro parce que c'est là où je trouve le meilleur prix. Alors, j'ai reçu mon paquet aujourd'hui. Et donc euh, c'est ça, donc ce sucre zéro, avec lequel je fais la plupart de mes gâteries, de mes desserts. C'est ça que je Je ne sais pas comment dire grand chose parce que souvent les produits déjà euh, faits, fabriqués, euh, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on mélange souvent avec des ingrédients qui ne sont pas forcément keto. Donc je préfère les faire moi-même. Donc euh, j'ai commandé donc deux. Ici j'en commande chaque fois un peu quand je, je passe à commande ce sont les chips quest que je je commande juste deux trois souvent parfois quand je veux faire du tacos avec euh, des chips déjà à je fais ça j'achète ça euh, pour un petit paquet comme ça c'est comme 4 dollars c'est quand même dispendu parce que le paquet est un peu petit donc je préfère euh, pour acheter juste 2-3 euh, je, je ne vais pas pour le carton je consomme pas souvent, souvent mais parfois je peux me permettre d'en de, consommer donc ils ont mis dans ma boîte ça, c'est quelque chose que j'aime ce sont les bâtonnets de bœuf je vous montrer les bâtonnets de bœuf c'est jerky, jerky là. Souvent euh, c'est plein de sucre. Mais ici c'est 0 g de glucides. Il n'y a pas de sucre ajouté. Donc j'aime souvent commander chez eux. Il a pas de ajouté. Ah, Donc euh, j'ai ici de jerky de beurre. Sans sucre ajouté. Et Swell. Swell. Brown Sugar Swell. Donc c'est euh, tout pour remplacement j'aime aussi commander chez eux parce que c'est aussi bon prix donc on en trouve aussi sur amazon et voilà donc c'est tout ce que j'ai commandé je préfère souvent commander mes sucres avec eux et parfois je peux commander aussi des euh, ketchup parfois parfois aussi des sirops mais j'aimerais faire le sirop moi même j'ai envie de faire le sirop moi même c'est aussi mais je veux d'abord finir ce que j'ai en stock donc c'est ça pour la commande que j'ai reçu aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a du poulet fait à l'africaine, c'est-à-dire dans de la sauce. C'est ma fille qui a préparé ça. C'est une bonne coupe que j'ai d'initié. Non, ça c'est du poulet, ça l'air vraiment bon. Hein? Avec le riz chou fleur, le brocoli. Okay. Est-ce que ça se voit Oh, on l'a fait Adam, la bonne, la bonne. Yummy. Alors au début de cette vidéo, je disais que ça fait un bon bout, que je n'ai pas eu une conversation. Je ne me suis pas tenue là et à parler un petit peu de façon sérieuse devant l'écran. Cette vidéo, je la filme sur plusieurs jours parce que je suis où là un peu partout. Donc, euh, comment ça se passe mon mois de juillet, juillet 2021 Ça se passe bien. Le mois a commencé avec... Euh, des expérimentations, je fais toujours quelques expérimentations et j'ai fait une belle découverte d'un pain, d'un pain euh, fait à base de blanc d'œuf que j'ai partagé sur mon site blog, j'ai la recette, je me suis basée sur la recette originale, je l'ai partagée telle quelle, mais ce pain-là j'ai fait quelques petites modifications parce que j'aime expérimenter, j'aime essayer, faire de petits changements, voir ce que ça donne. Et en faisant cette modification, je l'ai trouvé absolument bon. Parce que certaines personnes se plaignent que ce pain-là, il est... y a une personne qui a dit que, que ça goûte comme le matéla. Alors là, là, ça c'est quelque chose qui m'a tué. Je me suis demandé, mais est-ce qu'il a mangé son matéla pour savoir comment le matéla goûte Alors là, ça m'a fait tellement rire. Il a dit que ça a le goût du matéla. Je dit, mais attends, tu as goûté ton matéla donc, je pense qu'il voulait dire la texture, donc en tirant, là, c'est... La recette originale est assez... C'est assez... Euh, c'est assez... Euh, sec. Donc, le blanc d'œuf, il monte. Et quand on le sort du four, ça s'affaisse ça un petit peu. Et quand on le mange c'est un petit peu... Tout le monde n'aime pas trop. Et me connaissant, je pense que je pourrais, bon, je vais peut-être pas dire que ça a le goût du matéla, -là, là, mais <rire> peut-être que je vais dire ça a le goût de l'éponge, oui. Et justement, un autre nom qu'on donne à ce point-là, c'est Sponge Bread, donc pain éponge. Mais il y a des façons de l'améliorer. Une fois, je l'ai fait en mettant du jaune d'œuf, juste un jaune d'œuf à la fin. C'était, ça, ça n'avait pas trop l'air éponge et au goût c'était quand même pas mal il y a une femme euh, une personne j'ai oublié c'est qui j'ai vu sur euh, youtube elle, elle a mis dedans euh, la levure alimentaire c'est une poudre un petit peu jaune levure alimentaire et en mettant ça ça fait aussi une petite différence et toujours dans mes euh, recherches lectures j'ai vu une version en mettant juste un petit peu de euh, crème euh, de fromage en crème juste un petit peu, donc genre une cuillère et là avec le fromage en crème à la fin là Pfiou. ouais. donc ma recette est c'est à dire la version corrigée, corrigée avec le big rouge <rire> et elle est la meilleure parce que ça, le goût d'un pain très très très très bon et ça se mange tous les jours donc j'ai commencé le mois avec ça et je suis vraiment heureuse, ravie dream come true <rire> rêve devenu réalité de manger du pain chaque jour sans avoir peur, sans craindre les macros, les calories et tout ça parce que c'est très très léger presque pas de glucides et c'est bon donc ça va avec tout, je mange ça avec tout, tout, tout, tout, tout, tout everything, Chambre, sandwich, sauce, viande, tartiner, tout ce que vous pouvez imaginer. Et cette base là, on peut en faire aussi la pizza, on peut faire des buns, donc les pains de hamburger, de hot dog, de, on peut faire toute une variété de choses, on peut faire aussi des gâteaux très légers, très peu caloriques qu'on peut en consommer sans avoir crainte. Donc, moi, j'aime faire les tests. J'ai testé ça. Je l'ai mangé et remangé. Et euh, j'ai mangé plusieurs portions. Je me suis pesée le lendemain. Je n'avais pas pris. Au contraire, j'ai même perdu certains un jour. Euh, donc, j'ai trouvé que c'est un plus. C'est un, un pain qui va changer votre vie. Donc, euh, ma version... Euh, je ne l'ai pas publié, mais je pense que je vais faire une vidéo un jour où je vais juste montrer comment je fais ma version de ce pain-là, pour qu'il soit vraiment doux et très bon au goût. Je vais filmer cette version-là. Bon, j'espère ce mois. Je vais, quand je vais filmer, je vais, je vais poster. Donc, c'est donc ça. Et donc, cette créatrice de cette recette fabuleuse, je dis toujours... Si on ne l'avait pas créé, il aurait fallu l'inventer. Donc, je suis très, très, très, très reconnaissante que marie Emery j'ai créé cela. Parce que ça aide beaucoup de gens à pouvoir manger maintenant du pain chaque jour. Et donc, euh, je suis une type de personne qui aime... Euh, quand je vois que quelque chose me fait du bien, je le partage. Et la personne qui me fait du bien, j'aime... Euh, euh, J'aime la supporter, voilà. Et donc, euh, j'ai acheté un de ses euh, livres parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de choses. En fait, c'est une nouvelle personne que j'ai découverte. Beaucoup de choses, des livres, des programmes, plein d'affaires. Donc, j'ai acheté un de ses livres et j'ai dit, ok, je vais un peu tester sa façon de s'alimenter. Mais je ne filme pas ça depuis parce que euh, y a, je ne suis pas ça à la lettre. Il y a beaucoup de choses que je modifie, donc... Mais en fait, c'est ça. Euh, donc euh, la façon de s'alimenter de Maria est riche donc c'est un peu ça que je sais. mais comme ce n'est pas exactement exactement ce qu'elle dit Je n'arrive pas vraiment à, à filmer mais vous avez, c'est un peu ça l'idée Donc c'est comme ça que mon mois de se passe jusqu'à présent Je pense que je vais finir le mois avec ça il euh, y a des personnes qui font beaucoup de jeunes modifiés, protéines modifiées là. Euh, des gens que je suive, que je vois, qui font ça beaucoup ce mois-ci. Euh, je ne le fais pas vraiment, vraiment. Je vais voir peut-être le mois prochain le mois sur le prochain. Je n'ai pas encore une idée, mais en fait, c'est un peu comme ça que mon mois se passe. J'espère en tout cas que euh, ça vous donne des idées. Euh, et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et merci encore d'avoir cliqué sur cette vidéo. N'oubliez pas de euh, liker, d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et d'ici la prochaine fois, on se nourrit que du bon. A bientôt. Bye bye.